prendre Varden. Moi j'aime bien Jara mais... En fait j'aime bien Jara mais quand il y a Murloc c'est un peu difficile. Mais s'il n'y a pas Murloc j'aurais pris Jaraxus avec une, une belle confiance. Euh... Autre chose à vous dire pendant que j'y pense. Est votre sur toi, ah Ah Bait or not bait Bait or not bait Moi je crois que c'est pas un bait. En termes de pièces ça se met très mal mais je pense que c'est pas un bait. Ouais. Euh... Ah oui, euh, vous pouvez, si vous le souhaitez, évidemment, vous pouvez euh, vous abonner gratuitement avec Amazon Prime à la chaîne. Donc, si vous avez un compte Amazon Prime, vous avez un sub gratuit sur Twitch chaque mois. Je vous invite à l'utiliser, c'est très important. Que ce soit sur cette chaîne ou sur une autre. Ça vous permet de soutenir un créateur de contenu qui vit euh, grâce aux abonnements. Donc, euh, vraiment, euh, profitez-en. Ça juste. On va juste faire ça. Euh... Euh, Qu'est-ce que j'avais d'autre à vous dire Donc ouais, ne laissez pas dormir vos primes. Très très important de, de le faire. Et euh, ah oui, et vous avez le lien HelloFresh qui refonctionne pendant à peu près une vingtaine de jours, un petit peu moins de 20 jours. Donc profitez-en. Vous avez 80 euros, euh, 85 euros de réduction sur les 4 premières box commandées. Donc voilà, je sais que vous avez été absolument fan d'HelloFresh la dernière fois. Moi-même je suis fan du truc, hein, je l'utilise au moins une fois par mois. Euh, donc voilà, si jamais vous avez envie de, de profiter de l'offre ou si vous ne connaissez pas HelloFresh, vous avez dans le chat point d'exclamation HelloFresh. j'engage ma responsabilité là-dessus. Je vous assure à 1000% que vous allez adorer le concept et les prix sont dingues. Donc euh, voilà, ne pas passer par HelloFresh, c'est une bêtise absolue selon moi. Oh nice, ça c'est super bien. Ça me permet d'optimiser un peu mieux les pièces. Donc c'est ça. Ça, je vais tripler maintenant. Euh, ça dépend ce qu'il fait lui. Non, je vais tripler maintenant. Il n'y a pas de démon là. Pff. Dragono. Il faut tiendre, donc euh, une de 5. Bon, ça reste une de 6, une de 5 hein, dans l'absolu. Enfin voilà, le, le retour fraîches vous l'attendiez. Donc euh, voilà, profitez-en. Vous allez vous régaler. Et vous allez faire des économies surtout, c'est ça qui est bien. Est vous régalez, mais vous pouvez vous régaler euh, autrement, on va dire. Mais faire des économies, c'est plus difficile. Euh, lui, les tavernes 3. Je pense qu'on va quand même jouer ça. L'idée c'était de jouer un maximum de petits scolaires. Bah, 4 anatires, c'était compliqué dans le pattern d'aller le chercher. Mais dans l'absolu, si je pouvais aller le prendre, je le prendrais. Mais au pire, je vais hop derrière. Là, bah, je préfère une Chinese plus 1. Là, on est parti pour une stratégie de fifou. Hein, genre en mode Chinese plus 1. Tu pourrais résumer le concept d'Elofresh. Alors, c'est très simple. Euh, en fait, tu commandes des plats... Mais c'est toi qui dois les faire. Donc on te livre chez toi des produits frais. Avec une recette très simple. En 6 étapes en général. Entre 6 et 8 étapes. Et euh, avec plein plein d'ingrédients dedans. Et euh, toi tu fais ta petite recette. Mais vraiment c'est des plats de fou. Hein. C'est pas genre steak frites ou des conneries. Hein. Franchement c'est des plats que même euh, les restaurateurs ne savent pas faire. Hein, pour la plupart. Hein. Et je plaisante pas là dessus. Hein. Franchement il y a plein de, de, de, de chefs cuistots qui savent pas faire ce que... Que toi, finalement, tu vas faire. Euh... Enfin, voilà. Mais franchement, jetez un coup d'œil. Vous allez voir. Euh... j'ai pas envie de vous saouler avec ça jusqu'à la fin du stream, mais Jeter un coup d'œil. Je pense que la dernière fois, vous avez été, vous avez été genre 80 trucs comme ça à commander. Et sur les 80, j'ai eu 80 personnes, j'ai eu zéro. Et bien zéro personne qui a eu un. On va dire un... qui m'a fait un retour négatif. Vraiment, tout le monde derrière m'a dit "Tiens, merci Fish de nous avoir fait connaître ça." Euh... Franchement, ça a changé ma vie sans blaguer. Hein. Ça change une vie, ce truc. Bref, voilà. Parenthèse fermée. Euh, vous avez le petit lien, évidemment, dans les, euh, je vais dire dans les commentaires. Oui. Sur YouTube, je le mets à chaque fois dans les commentaires mais et descriptions, mais là, vous l'avez dans le chat. Euh, triplons maintenant Ou oh, attendons On va faire ça. 4A là let's go lui qui... la curve est what the fuck mais j'aime bien pas un enfin, 4A mais c'est gros bah, c'est sympa hein. là je suis juste trop trop deg parce qu'il y a Murloc dans le lobby et que même si on arrive à monter des tonnes bah, les poisons vont nous détruire mais ça reste très beau hein. franchement ça reste sublime mais zut j'ai envie de dire zut le... les murlocs dans le... dans le lobby là Oui, il a un sacré gros board lui quand même. Dis donc. Ouais ça va nous faire mal là je crois. En fait ça a super mal tapé. Ça ça va. Là, là, là, là, là. Là. Non on va pas vraiment perdre. Non c'est bon. C'est chaud, c'est chaud. C'est chaud, chaud, chaud. Ouais, l'idée c'est d'assurer quand même les points de vie. Je suis à 25 quand même. Euh... <rire> c'est vrai que je suis déjà à 25. Mais l'idée c'est quand même de tenir en termes de points de vie et de, de gagner les combats tout simplement. Ça permet d'accélérer la partie aussi. Au prochain temps, on va aller chercher notre 4A. C'est rare autour, euh, sur les 8 gold d'être encore taverne 2. Et bon, là, on a vraiment parti sur une stratégie ultra conservatrice. Et en même temps, assez dingue. Ah, lui, il est fort quand même. Ah <rire> Ok, ok. Ah, neuf quand même. Vous vous débrouillez bien. Celui-ci ne plaisait pas non plus. Tenez, voilà une pièce pour le dérangement. Donc okay, quatre. Un 4A mais c'est un beau bébé Ah Hospice est cool mais l'hospice j'avoue que c'est cool hein C'est juste qu'il peut être percuté Patron ça fait beaucoup de stats Est-ce qu'on a vraiment besoin de stats on est déjà gros non Je pense que je vais prendre Auspice. On va plutôt prendre l'hospice. Ça peut donner 4 an à tir. Ça donnera au moins une carte, j'imagine. Bah, c'est pas sûr, en vrai, ça peut être focus. mais. Par contre, faut perdre zéro combat. Le moins de combat perdu, c'est horrible. Hein. Vous imaginez on... Là, on a perdu zéro combat, on est déjà à 23. <rire> ça va trop vite. Après, 22, 26, 18, 22, c'est des trucs qui prennent des bords entiers. Hein. Je vous souhaite un bon Merci, Bob. C'est gentil. Oh, il a un beau board, Lucas. Nice. Un petit démon. Je respire, merci. Merci, merci. Fucking, merci. Oh, ça fait plaisir, c'est pas bien. Je garde ça ou je le vire. Je le virerai en vrai. Ah là, là on est bien là, Bob le sauveur, là Bob il est, je sais pas où ça va nous amener cette compo, hein. je pense que malheureusement d'expérience c'est pas une compo incroyable, donc je pense qu'on va plutôt arriver euh, top 4, Allez, peut-être top 3, mais j'avoue que si on n'avait pas 4A maintenant c'était vraiment, euh... ouais, c'était mal engagé quoi, extrêmement mal engagé. En termes de tempo, c'est incroyable, ouais. c'est clair que là, euh... je pense qu'on a le meilleur, à, à ce moment-là de la game, on a le meilleur board du lobby. Le problème, c'est qu'on a un board qui scale moins vite que les autres, et surtout qui est moins méta. Euh, là, là, la méta ici, c'est jouer euh, des murlocs, jouer, euh... Euh... je sais pas, qu'est-ce qu'il peut y avoir très fort dans le late game. Hein. Des murlocs, des très gros euh... des, euh... des nagas, je dirais surtout des gros morts-vivants. Alors un mort-vivant avec plein de rip-hop, ça nous bat aussi. Hein. Oh, lui il nous vole des cartes. Lui il nous vole des cartes, c'est un peu chiant. Oh lui il met pas mal de dégâts. Hein. Ah il s'en sort bien en vrai. Ah, il s'en sort bien sur le petit A4. Bon, je pense qu'il est quand même mort en deux, deux attaques. Bah ben là, il est à. Ouais. On remarque qu'il est à 10, il peut peut-être s'en sortir. Mais bon. Le up est trop risqué. Ça, c'est pas mal. On va le virer, je pense. Euh, non environ ça. Oh. Ah je vous dis oui monsieur. Ah je vous dis oui monsieur. Ok. On va prendre le petit tonne. Ça mange pas de pain. Ah oui, là, oui, oui, oui! Bien joué, n'est-ce pas? Oh, le petit tonne, pas le froid. Let's go. Bon, normalement, on est censé récupérer deux démons, quand même. Je pense que vous avez une chance de l'emporter. Pourquoi l'accent suisse Bah je sais pas, je trouvais que ça allait bien là, avec l'abondance. L'abondance de, de, de mon board. <rire> je trouvais que c'était raccord. Y a qu'en France hein où c'est la fin de l'abondance. Hein. Dans les autres pays ça va. Hein. Oh non Never luthie <rire> les deux tours les deux tours magnifique Bon, j'aimerais bien avoir deux démons là, please. Please, please, please, please, please, please. please. Elle est magnifique cette compo. Hein. J'espère que personne ne joue Murloc quand même. <rire> Dans ce lobby. Si vous à Elles sont jumelles ces tours Bah, les hangars, c'est pas si loin en soi du Mordor, hein Bah l'absolu. En V libre, en vrai, tu vas assez vite. Hein. Bon, Uber. <rire> en Uber. En Uber, tu vas vite, hein, en vrai, franchement. C'est juste que Frodon, c'est un pédestre. Donc... Ok. Vamos. Un petit pédestre, même. Hein. Bon, lui, ça va, il n'y pas de murloc dans sa, dans sa texture. Et encore, il m'a bien, bien défoncé un peu. J'ai envie de up. Bon, ouais. C'est moi qui ai invité les gens, sérieux. Bah ouais, mais ça m'énerve à chaque fois, je suis obligé de le rappeler. Vous êtes sur la liste des invités, le gars il fait une fête chez lui. Mais... La meuf elle te dit ça, sérieux. Non <rire> mais c'est chez toi, c'est chez toi, vous êtes sur la liste des invités. Bah non j'y suis pas, c'est chez moi. Évidemment que je vais pas m'inscrire moi-même sur la liste des invités. Enfin, <rire> c'est débile ça, sérieux. Ah, Ça me rend fou ce jeu. Ok. Je vais, je vais essayer de tripler lui en vrai. Ouais, elle est culottée cette dame. Ah, dame. Dame ou homme, hein, on est en 2023, mais. Euh, le personnage. <rire> c'est vrai, on devrait dire des personnages en vrai. Les gens parfois ils disent Vous êtes une femme on dit, Les gens ils disent Non, je suis pas une femme, je suis un homme et tout. Euh, de quel gré vous dites ça Alors, En vrai, on devrait dire pour tout le monde personnage. Personnage en vrai, c'est pas discriminant, c'est un personnage. <rire> Et en plus c'est plutôt même gentil quand tu dis attends l'autre c'est un personnage ça veut dire il, est un, il a un charisme il a une personnalité quoi ou parfois c'est peut-être quand tu dis ça c'est souvent il est un peu con con aussi enfin, c'est un sacré personnage Michel <rire> bref focus Ah je prends la foudre Fallant, hein. Il a un bord de fada lui. Hein. Ah non, je peux pas. Je suis deux. J'allais dire, euh, je veux jouer contre le mort, please. Ah, zut. Yep, se remettre en selle. Pas tout ça. Oh, il est là Ils sont là, pardon. En fait, j'ai toté le moins fort. Non assez strong hein. en, en vrai c'est vraiment bien extraordinaire man. Ah, c'est extra extraordinaire si je perds c'est vraiment que cette combo elle elle, peut faire, elle, peut, elle ne peut rien faire mais vraiment rien rien rien non mais franchement si je perds c'est que la compo elle peut rien faire parce que là c'est magnifique ce que je suis en train de vous proposer Pas trop de poison, please. Bon déjà, on a plein de tonnes, ça bloque un peu les héros, hein. Allez là Bah ouais, bah ouais, bah ouais, bah ouais, bah ouais. Pourquoi ils vise bien comme ça, ce con Ah c'est pas mal ça. Bon je reste en vie, je m'en fous. Par contre, ils ont des bords de fada, c'est pas possible ça. Que Le peuvent les hommes face à tant de haine Vous plaît, madame. Je m'occupe. Ah, monsieur ça va pas l'heure ça je prends avec héroïne altruist <rire> j'adore ce mot en vrai le petit il est mignon en vrai euh, est-ce qu'on veut un titus doré ouais right, let's go c'est un peu cher, mais... Pardon, arrêtez. <rire> c'est moi qui dis ça. mais Je crois que c'était vous qui étiez en train de... Ah, désolé. Je pensais que c'était vous qui étiez en train de prendre... Euh, euh, <rire> prendre possession de mon corps. Et c'est pour ça. Mais arrêtez, quand même. Là, j'ai envie de le faire, mais je le ferai pas, parce que c'est souvent, je sais. Dans un stream, parfois, il faut pas faire ce que... Le stream... Enfin, il faut pas faire... Euh... Toujours ce que tu as envie de faire, il faut aussi respecter les gens. Et... Mais c'est vrai que là, j'ai vraiment une pulsion. <rire> j'ai une pulsion, c'est pas évident. Mais c'est bien, ça me fait travailler sur mes pulsions. Je suis pas bien là. Faut que je le dise. Je suis pas bien. Ah, je reste focus. Ouh. Faut que je le dise dans ma tête en fait. <rire> énorme. Oh putain pétard. Là, là-dedans, là-dedans. Putain, fait chier. Putain, zut, j'y étais, j'y étais. J'y étais, j'y étais dans la compo, j'y étais. Top 4, top 4, 5. Ah, c'est trop dommage. Là, franchement, on est devant, hein. c'est dommage. Il y a un 4 à faire. Hein. Bon, elle est vraiment toute pétée, hein, cette compo. C'est dommage parce qu'on l'a super bien faite. La compo si scolaire. si si si Ah je suis déçu, mais en même temps, je pense qu'on peut pas mieux faire. Mais je pense qu'un top 4, c'est pas volé. Hein. Si on fait 4, 4 ou 3, c'est pas volé vu la game qu'on a réalisée et la chance qu'on a eue avec le 4 1 à tir. Mais vraiment, cette compo, elle est toute pétée. Hein. Oh, pétard. Peut... Enfin, quand il y a Murloc, s'il n'y a pas Murloc, on est bien, mais. Ah, trop dommage. Moi oh, ça reste une belle game je trouve.